L'amour de la violence, ça c'est quand tu tiens. Action Voilà les gars, de l'adrénaline. Plus de violence, encore de la violence. Ne ah. pas ah. t'achourent ta gonzesse, Et toi tu fais de l'ombre quand Voilà, le dialogue. Le dialogue. Reviens ah, en arrière. Le dialogue. C'est pas mal. Voilà, c'est je... bien. C'est moi qui l'avais en plus. Oh, bien, bien, bien. Tu <rire> vois plus rien. Je crois qu'il ne voit plus rien. Tu vois rien Je vois rien. Je vois rien, c'est bien. bien. Ça, c'est bien. Tourne encore. Euh... Allô Oh, ah, Ça fait du bien de ta Non, ah, là, je suis sur le tournage stress et pression, non, stress et pression, c'est toi, c'est bien, d'accord, ah, ok, coupé, quand j'ai dit coupé, c'est coupé, hein